Pourquoi je ne crois pas en la voyance La voyance n'est pas une religion, c'est une science occulte, l'humain l'a rendu occulte, mais en fait c'est une science. Il n'y a pas besoin de croire, c'est une science, donc ça doit être empirique. Il faut essayer, tester, si ça marche, bingo, ça ne marche pas, réajuster, chercher. Personnellement, je suis devenue une pro de la synthétisation, je simplifie là où l'humain complique. Dans une science, c'est simple, on teste, si ça fonctionne, on continue. Et quand ça ne fonctionne pas, ou plus, on essaie de réajuster, de tester à nouveau. Contrairement à une religion où on croit aveuglément et dans laquelle le, le principe c'est de faire et de comprendre après, peut-être même, pas sûr de comprendre d'ailleurs, il y a une phrase qui dit « fait et tu comprendras ». C'est un concept totalement religieux. Attention, ne voyez, pas de, ne voyez pas de critique dans ce que je dis. Par moment, moi-même, j'agis d'abord, je comprends après. Et pourquoi pourquoi j'agis de la sorte Parfois c'est bénéfique, parfois beaucoup moins. Mais ça n'est pas de la science. La voyance fait partie des sciences occultes. Le mot « science » prend toute sa place ici. Quand quelqu'un fait une prédivision et qu'elle se réalise quelques années plus tard, ce n'est pas de la croyance, c'est un fait. C'est pour ça que la voyance est intéressante quand elle est couplée à la science. Et c'est pour ça qu'il y a des tests qui sont faits et qui sont très intéressants justement. Et contrairement à ce qu'on croit, les hommes les plus grands se sont inspirés des voyants, de devins, de prophètes. Et tous ces dirigeants-là, ils ne sont pas fous, ce sont, ce sont des, des vrais dirigeants, je veux dire, ils dirigent des pays. De même que les scientifiques qui ont fait l'expérience pour prouver que la voyance est réelle, ils ne sont pas fous, dans la clairvoyance, le temps n'existe pas. Puisqu'une personne clairvoyante est capable de recevoir une information concernant le futur, le présent ou le passé. De Londres en passant par l'Allemagne, la Suisse, la France et les états unis des recherches très sérieuses ont été faites par des scientifiques. De plus, nous sommes à l'aube d'une science, la physique quantique, qui démarre qui démarre juste maintenant qui permettra par la suite de prouver que tout ceci est bel et bien réel. Si les scientifiques ne comprennent pas, c'est parce qu'ils n'ont tout simplement pas tous les éléments pour y arriver. Tant que notre science ne sera pas quantique, totalement quantique, et que notre réflexion ne sera pas holistique, il sera difficile de complètement comprendre tous les tenants et les aboutissants du paranormal. Mais entre rejeter tout en bloc et devenir croyant, aveuglément comme une religion, il y a un juste milieu. Personnellement, je pratique depuis plus de 30 ans aujourd'hui, mais j'ai commencé toute jeune, et j'ai vérifié à maintes et maintes reprises que ce que je ressentais se réalisait. De même que les entités avec lesquelles je me connecte ont dit des choses à des gens proches que je n'aurais jamais pu savoir puisque la personne était partie après. C'est ce que j'appelle un fait. Aujourd'hui, le paranormal n'a plus à prouver qu'il existe. Mais la science cherche surtout à comprendre comment cela fonctionne. Tout cela pour vous dire qu'il faut faire attention et ne pas croire aveuglément parce que la croyance, c'est dangereux. Elle fait faire des choses sans réfléchir, de manière illogique, et on ne sait pas toujours jusqu'où ça peut aller. En revanche, pour vous protéger, vous devez expérimenter. Essayez. Et si vous avez des retours, alors c'est que vous êtes bien connecté. C'est valable pour vous, c'est valable pour votre voyant. Personnellement, j'ai tous les jours des preuves de réussite. Chaque jour positif, chaque nouveau consultant qui dit « Mais c'est tout à fait ça !» alors que je n'avais qu'un prénom et une date de naissance. Ça montre que la clairvoyance est réelle. Et ces retours sont très, très importants. Ne vous faites pas hypnotiser par de belles paroles et de belles promesses. Gardez votre esprit clair et laissez faire pour voir si ce qu'on vous a prédit arrive. Et après, vous pourrez faire confiance. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, l'histoire est remplie de rebondissements et de miracles. Et croyez aux miracles ayez foi en l'avenir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésitez pas à les mettre respectueusement en commentaire. Nous vous répondrons avec